Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous dévoiler mon plus gros projet en termes de développement et je pense que celui-ci va vous plaire. Comme vous l'aurez peut-être compris avec les images, il s'agit d'escape game, mais pas de n'importe quel escape game. J'ai réalisé d'avril à août un site permettant de créer et de jouer à des escape games en ligne. Ce site, il s'appelle Rakura. Il est disponible dans la description, c'est le premier lien, rakura.fr. Vous avez dessus des escape games qui sont proposés par la communauté et vous avez également la possibilité d'en créer vous-même. Si vous êtes juste un joueur, alors c'est fait pour vous. Il vous suffit juste d'aller sur le site et de choisir une histoire. Et si vous êtes un créateur, il vous suffit juste de créer un compte et d'utiliser les outils de création disponibles pour créer votre propre escape game. Rakura s'est fait avant tout pour pouvoir jouer et partager vos créations, et tout ça gratuitement. Vous avez des guides qui sont proposés sur le site pour pouvoir prendre en main l'outil, des vidéos tutoriels et des escape games déjà conçus pour vous inspirer. Alors si vous avez envie de créer ou simplement découvrir de nouvelles histoires, résoudre des énigmes et réussir des escape games, rendez-vous sur akura.fr. Je suis très heureux de vous partager ça parce que c'est un projet qui est énorme pour moi et avec vous, il n'a pas fini d'heure. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur vos expériences et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut